Welcome, Stranger Boire un café cauchemar, c'est bien Partager ce doux arôme avec ses amis, c'est mieux Cette vidéo est là pour vous donner, clé en main, des idées de visionnage pour une soirée film d'horreur sur le thème du Home Invasion. Réalisé par Adam Wingard, Your Next est un film qui n'est clairement pas assez connu. Il opère pourtant un brillant retournement dans les codes du Home Invasion avec une idée simple la jeune femme en détresse qui finit par devenir la Final Girl, est un predator. C'est hallucinant de voir à quel point Erin s'adapte face à des situations de plus en plus dangereuses, sans pour autant que cela nous enlève notre empathie que nous avons pour elle. Face à un Rambo ou un Ethan Hawke, il est assez facile de ne plus voir le danger. Ces héros, c'est des forces de la nature contre qui un missile semble avoir l'effet d'un... croche patte Alors que dans Your Next, de la même manière que dans un Die Hard, on s'entend, on sent quand Erin a mal, quand elle doute, quand elle a peur. Mais elle ne se laisse pas dominer par celle-ci, et c'est absolument jouissif de voir les envahisseurs constater avec effroi que ce sont désormais eux les proies. Hush réalisé par Mike Flanagan. Dans ce film, on y suit Maddie, une jeune fille sourde muette qui va devoir affronter un serial killer dans une maison isolée dans la forêt. Ça un cliché. hein. Ça l'est, le film est un home invasion assez classique, les quelques retournements sont relativement prévisibles, et si vous avez une espèce de sixième sens pour les setup payoff, vous verrez venir la fin sans trop de soucis. Mais dans ce film, comme dans tous les autres films, ce qui est primordial, c'est l'exécution, et oh boy, que ce film est rempli d'idées. Le mixage son est, personnage principal oblige, tout en subtilité. Il fait constamment passer le spectateur de sa position d'omniscience, à entendre les sons comme invalides, à celle de Maddy, qui doit se fier à sa vue et à son sens des vibrations. En faisant ces va-et-vient, Flanagan crée un contraste entre le danger, bien réel que nous percevons avec notre oui, et la perception de celui-ci par Maddy. Et puis surtout, le film évite l'écueil du voyeurisme, qui est vraiment trop présent dans le cinéma d'horreur envers les personnes handicapées. Pour ne citer que deux exemples, dans Texas Chainsaw Massacre ou dans Vendredi 13, partie 2, on sait, à la seconde où on voit un personnage en fauteuil roulant, qu'il va mourir. Le handicap de ces personnages est utilisé pour créer une situation horrifique plutôt voyeuriste. Dans ces scènes, c'est assez facile de se dire Heureusement que je suis pas comme lui, sous-entendu, Heureusement que je ne suis pas handicapé. Euh, ce qui est moyen comme message à faire passer, même si c'est sûrement pas l'intention de base. Inversement, dans Hush, il y a certes quelques scènes où le ravisseur utilise le handicap de Maddy contre elle, mais ce n'est pas le seul ressort horrifique du film déjà, et on voit assez bien comment fonctionne la compensation du handicap de chez l'héroïne. Ce film est une pépite et il est disponible sur le Netflix français. Pourquoi j'ai dit français comme ça, je ne sais pas. Ça n'existe pas comme accent S'il y a bien un film d'horreur étalonné par des suricates shootés au speed des années 2000 que j'aime bien, c'est The Collector. Réalisé par Marcus Dunstan en 2009, le film suit Arkin, un cambrioleur au grand cœur, faire son dernier casse dans l'espoir d'essuyer la dette de son ex-femme. Mais pas de chance pour notre héros, la maison est remplie de pièges mortels posés par un homme mystérieux arborant un masque de… de rien en fait. Ce design est trop cool. Trop vous raconter les péripéties du film reviendrait à en gâcher le visionnage, mais retenez que je n'ai jamais eu aussi peur d'un méchant de type slasher, gars qui avance lentement en ayant l'air terrifiant. C'est un vrai genre. Jason, Michael, Leatherface, ils sont tous impressionnants, intimidants même, mais ils m'ont jamais vraiment effrayé. Ils sont clairement surnaturels, instoppables, silencieux comme la mort, on est face à des créatures au-delà de toute humanité. Le monstre derrière le masque du collecteur a en lui quelque chose bah, d'assez humain et animal en même temps. Il ne fait pas de mètres de haut, il n'a pas d'armes iconique, mais sa présence hante le film alors même qu'il n'a pas le droit. Tant, tant d'écrans que ça. Pour moi, c'est deux idées de réalisation qui suffisent à le rendre totalement iconique et absolument terrifiant. Petit 1, la paire de lentilles réfléchissantes que l'acteur devait porter et qui le rendait plus ou moins aveugle. Avec ces lentilles, Marcus Dunstan arrive à constamment donner aux yeux du collecteur cette apparence de, de... prédateur filmé en night shot. Vous savez, ce moment où vous regardez une photo de votre chat et que vous vous dites qu'il a clairement planifié votre mort depuis le départ. The age of men is over. D'ailleurs, l'acteur, qui était rendu partiellement aveugle avec ses lentilles, disait que ça l'aidait à adopter une démarche de prédateur, cédant de ses autres sens pour se mouvoir. Et d'ailleurs c'est vrai que ça fait pas partie des trucs qui m'ont terrifié, mais la démarche du collecteur est assez étrange à regarder. Et la deuxième idée qui pour moi m'a littéralement hanté le soir où j'ai vu le film, c'est qu'à presque toutes les apparitions du collecteur, on semble entendre au loin les cris d'agonie de ses victimes. Cette idée, est fort peu subtile certes, a un impact tétanisant. On ressent par le son combien ce monstre est habitué à tuer. Un film brutal, assez glaçant et assez gore aussi. Je sais que certains n'aiment pas ça donc je vous préviens. Mais ce film est parfait pour une soirée de Home Invasion. Et voilà, vous avez désormais trois films clés en main pour vous aider à passer une bonne soirée de Home Invasion. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à regarder la critique sur Exit que j'ai fait et qui m'a inspiré cette watchlist. A la prochaine fois pour un café aux 12 arômes de cauchemar.